Aux artisans chansonniers Autant de traces, de délires J'ai le diable et tu transpires Félicité gravée au son des martyrs Y là les bons depuis pas tant corps veux tu goûter au vice Car s'est l'or de nos de nos cuisses C'est que moi Plus de pays à pas Plus je pense à toi et il paraît même que dans le public, certains ont pu être réanimés Inspiré par tant de trucs, le continuer continuait de chanter tout De l'intérieur, entendre l'anaphore du cœur Introspecter quelques prières, elle a le regard flou Caroline, un sourire qui dit tout Caroline, est là. A... Il est trop tôt pour un café On a eu de la nuit pour s'aimer le matin